Yeah. Yeah. Silencieux, c'est ainsi, je taffe, je gratte, et à l'ancienne jusqu'à tard. Qui d'entre eux veut des taffes sur le pilon 2 bleu? C'est ainsi dans le ciel? À part. Si le jet est en service, blague à part. La réussite est mi La je l'accapare. J'ai un préférentiel pour l'X6 série M? à Avar. Aucune mise en scène. Laissez-moi la suite présidentielle? Qatar. T'as cru que mon but c'était de passer sur toutes les merdes comme Ulysse peut-être. Même quand je donne de la force et des renois qui capitulent Fuck niggas sous disrespect, je suis resté en contemplant tout le capital qui s'accumule Chez moi il est 187 Car j'ai la dalle ça vient de moi j'ai l'habitude Sans mes chèques comme sur le champagne je vois des bulles A chaque fois c'est le même schéma qui m'émissent Classique comme dans l'an 2017 je plaise dans le sens, mes textes en sens, tes restes, tu qu'est-ce t'en penses, ma presse t'en hanse, relate que je suis l'un des bestes en France, remarque, je le fais pour moi les miens et ma descendance. Ils ont fait monter les enchères, mais je suis demi, c'est pas beau. J'ai des ouvertures financières pour financer mon album, tente maîtrise, augmente le risque, et je tente le buis, la rage de vaincre et tente mes grises. J'ai le cœur en acier, le corps en alliage. Partout je vois des tas de dès qu'elle voit le sillage de mes atouts, pas de gaspillage. Prête à tout pour prendre ce qu'il y a, honte mes cuits. Je sens que c'est des banques qu'elle vise, mais parle de mariage. Fuck Disons que je fais ma loi et qu'elle veut pas tant se détire Ta présomption, crois-moi, je m'en balance Je veux dire que ton talent me fait rire, <rire> jamais bras ballants. Dis 11 sons par mois, c'est ma cadence de tir, ouais J'écoute pas partout ceux qui disent que mes sons paresseux N'est-ce pas que? Allez je veux prendre ma place tous les jours comme sur le dos d'Atlas Faire du Lowell ouais le dernier de la classe Coupe court à ceux qui bavardent sans rap, je m'en dans le rap, je fais pour J'ai très tôt, chez les cours, aujourd'hui je dis fuck l'éduc nationale Je poursuis avec mes lyrics stop mon art ce maille chili trop, au top tu y beat, bof, mon pote les gibics flop, dès que je Arsenal. l'arsenal Il a déjà des classiques à son âge j'ai fait l'inventaire selon les analyses, d'arrache d'aventure. oui j'ai l'arme à mise que mon ancienne bancaire ne vienne pas me faire la bise Maintenant que mes affaires se matérialisent, nouveau changement d'époque, retournement d'amistade je sais que ces amis stagnent, viens chez les Wad, d'un capitaliste droite dans mes 16 avoir de la constance, je que aussi les banques françaises qui se demandent où va-t-il placer Autant de mises, je check chaque soir, check, je me sens mieux T'aimerais savoir ce que je pense de... Mais je m'en fiche, je suis content fils, pas consensueux que des comptes en Suisse yeah. Jamais je rate ma cible sur les proies faciles, mon flow assassine, preuve Sauvé par l'asile avant que les ne viennent et terrasse la ville neuve Je veux le cash du Qatar, parce que je taffe jusqu'à tard Par les draps, ça une ne ce serait mal la Je sais que c'est moi le rap, King, violence, d'Anakin Selon mes analyses, je bluff. je connais -M -M -M, Kendrick Lamar Je prépare le track Là sur la chatte à Lille Pump yeah. Prêt à jouer le match Le départ détonne dans l'heure Je sais que ça détonne, dans l'heure Ceux qui veulent juste avoir le score ont leur place Au côté des pommes pom, -pom girls